Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube où vous allez voir comment investir en immobilier locatif dans une grande ville, que ce soit pour vous générer une source alternative de revenus à côté de votre activité principale, pour assurer votre retraite, pour diversifier ou encore pour servir de toit à vos enfants plus tard. Je m'appelle Stéphane Lejeune, je suis chasseur d'appartements professionnels à Lyon et j'aide mes clients, chefs d'entreprise, cadres ou expatriés également à investir dans la pierre avec des solutions clés en main. Et sur cette chaîne YouTube, vous allez donc voir des visites d'appartements avant et après rénovation, ainsi que des témoignages de certains de mes clients. Sur Internet, j'ai également développé un programme de formation en ligne qui s'appelle « Caviar Comment acheter vite et intelligemment un appartement rentable ?» qui s'adresse à vous qui m'écoutez et qui souhaitez investir en gagnant beaucoup de temps. Voilà, cette chaîne YouTube en revanche ne s'adresse pas à vous qui souhaitez devenir riche très rapidement et rentier d'ici à l'année prochaine. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube et à vous inscrire à la liste de mails privés pour recevoir mes meilleurs conseils. A très bientôt